je m'appelle Alice Arbery, je suis étudiante en deuxième année à l'IUT de Castres et euh, je suis en MMI. MMI qui est euh, métier du multimédia et de l'Internet. C'est une formation qui se passe en deux ans et que personnellement j'adore, j'aime beaucoup, j'ai pu beaucoup apprendre grâce à cette formation. Euh, avant ça en fait j'étais en licence informatique à Toulouse à, à, à, à Paul Sabatier. Et c'était une formation que j'aimais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup aimé parce que, honnêtement, il y avait beaucoup de mathématiques et ça me convenait pas trop. Euh, et je me suis réorientée et j'ai trouvé ma place à, à l'UT ici. Il y avait une place manquante et j'ai eu la chance d'avoir la place. Et on m'a dit que c'était une formation en fait qui te permettait de, de faire de la pratique tout en faisant de la, de la théorie aussi et que ce n'était pas que des cours où tu allais pour, pour juste écouter le prof et écrire des cours, mais qu'il y avait aussi où on te, on te mettait à l'épreuve, on, on te disait fais des créations, fais, voilà, essaye de t'entraîner d'une autre manière plutôt qu'avec des évaluations ou autre. Et ça, ça m'a beaucoup plu dans cette formation. Grâce à cette formation, j'ai pu apprendre à utiliser beaucoup de logiciels. Euh, sur, euh, sur l'ordinateur, ce euh, qui s'appelle euh, Illustrator, c'est des logiciels de graphisme, où il y a Photoshop aussi, sûrement beaucoup de personnes en ont entendu parler, et voilà, ça m'a ça beaucoup plu. Après, il y a aussi l'aspect du code dans le DUT-MMI, où on apprend plusieurs langages du web, donc de l'Internet, ça, ça nous permet de, de créer des sites Internet de zéro, on, apprend, on nous apprend en fait les différents Aspect de, la crée, aspect de la création d'un site internet qui est euh, le code et aussi euh, l'apparence du, du site ce qu'elle aura et euh, voilà on peut à la fin du DUT MMI réaliser un site euh, de zéro. Alors moi après le DUT j'aimerais suivre, euh, continuer ma formation en, en licence professionnelle ou en bachelor. Euh, et du coup, ça, ce serait en alternance, euh, pour que je puisse rester dans le, la, le pratique. Euh, comme ça, je serais euh, en alternance. Ça veut dire que je serais en entreprise et en même temps euh, à l'école, et, euh, et ça me permettra de varier entre les deux, aller en cours, apprendre de nouvelles choses. Euh, dans le graphisme, moi je vais plus aller vers le graphisme, euh, vers la communication visuelle, ça veut dire une manière de s'exprimer avec des images, des vidéos, etc. Et ensuite je pourrais travailler pour une entreprise qui aussi m'apprendra plus professionnellement euh, ce qu'est euh, qu le graphisme. Euh, moi j'aimerais euh, devenir euh, directrice artistique.